laver l'honneur de notre blason, aller au charbon. C'est la banderole qu'ont affiché euh, le Magic en partant. Et j'espère très bien que ça va leur foutre un bon coup de pied au cul et qu'ils vont euh, repartir de l'avant en mouillant le maillot. Alors il y, y a Simon Maury qui nous oui. dit euh, dans le chat qu'il y était également euh, ce matin euh, à l'ETRA et qu'effectivement euh... Euh, tout s'est très bien passé, euh, effectivement, donc ça c'est très bien. Et puis il y a plusieurs, euh, plusieurs d'entre vous qui remercient Gisèle, et on peut la remercier, parce que c'est elle qui est aux manettes derrière, je peux vous dire que c'est pas simple sur le plan technique, il y a quand même de la technique, donc merci Gisèle d'avoir réparé ça. Et je passe la parole à Thomas, qui, euh, si son micro ne marche pas, ne pourra pas m'accuser de lui avoir coupé le son, parce que c'est pas moi qui suis responsable du son, Thomas. Tu nous entends, Thomas <rire> Oui, tout s'est bien passé, effectivement, à l'Etra. Mais comment pouvais on en douter Là, je suis un peu, un peu étonné de t'entendre parler de la sorte, Flavien. J'ai l'impression d'entendre parler pas de Scalpro. <rire> <rire> non, il y a déjà eu des incidents. Il y a des ressemblances. Arrêtez, monsieur, avec vos accusations. Non, mais par contre, non, il y a déjà je eu des incidents par le passé, Thomas. Laissez-moi parler, monsieur. Laissez-moi parler. Je vous ai écouté parler. Ne me coupez pas la parole, s'il vous plaît. Les Magic Friends, il faut rappeler le contexte, euh, groupe de supporters créé en 1991. Donc ça fait 20 ans. Parmi les Magic Fans, aujourd'hui, qui est un collectif hyper euh, transgénérationnel, on a même potentiellement des grands-parents. Donc les Magic Fans ne sont pas des voyous. Il faut rappeler que l'association de Saint-Etienne, l'ASS, a, a un groupe, son public, a été reconnu pendant plusieurs saisons d'affilée et meilleur public de France. Donc ce matin, ça ne pouvait que bien se passer. Voilà, ça c'est dit. Ça fait 30 ans les Magic Fans. Ouais, 30 ans, 30 ans Thomas, C'est pas 20 ans. Euh, calcul mental, par contre, dizaines, euh, tu, tacles, tu tacles, mais <rire> du point de vue calcul mental, c ça reste moyen tout ça.